Al vous permet de créer un CV et d'enrichir votre identité numérique grâce à l'IDAL. Nous allons voir ensemble comment élaborer votre CV et votre IDAL dans Al. Votre page chercheur HAL peut être valorisée en étant signalée sur les sites institutionnels de votre laboratoire ou votre université, en signature de mail, sur votre blog, dans vos profils sociaux de chercheurs ou sur des plateformes telles que Orsid ou sur les réseaux sociaux tels que Facebook. L'URL est pérenne et dynamique, la liste de vos publications est toujours actualisée. Vous pouvez à tout moment modifier votre page, ajouter ou enlever des éléments. Votre CV est toujours actuel. L'IDAL permet de regrouper toutes vos formes auteurs sous un même identifiant, ainsi que vos identifiants externes tels que Orseed, Research Idea, Twitter, LinkedIn, Archive. C'est un atout pour la recherche de vos publications. Cela permet en effet de récupérer toutes les publications sous toute forme de votre nom déposé par vous ou quelqu'un d'autre. Mon Idal. Connectez-vous tout d'abord à « Al ». Une fois connecté, allez dans « Mon espace » et sélectionnez « Mon Idal. L'Idal est un identifiant unique pour assembler toutes ses formes auteurs. Il se compose d'un identifiant et des formes auteurs associées et de leur dépôt. L'auteur choisit une forme préférée. Par défaut, « Al propose prénom-nom ». Qui est modifiable à la condition bien sûr de ne pas avoir enregistré. L'IDAL regroupe les différentes formes auteurs mais ne les fusionne pas. Il est utilisé pour créer l'URL de la page chercheur CV. Indiquez votre IDAL ce champ est obligatoire. Vous pouvez stocker les identifiants que vous avez sur d'autres applications telles que. IDRF, Archive, Orcid, Research ID, Twitter, etc. Ils pourront être affichés dans le CV. AL propose une liste de formes auteurs qu'il vous suffit de valider ou non, que vous pourrez compléter en cliquant sur « Plus » pour ajouter des formes à votre IDAL. Vous pouvez consulter les documents associés à chacune des formes auteurs et aussi retirer cette forme de votre idal. Chaque forme auteur est composée d'un autoride qui est l'identifiant de la forme auteur dans le référentiel, du nom qui est la forme auteur telle qu'elle s'affiche. Vous pouvez associer un email à cette forme ainsi qu'indiquer votre table. L'établissement d'appartenance, c'est l'institution liée à l'auteur dans le référentiel auteur. Au cours d'une recherche, nous recherchons ici le même auteur, dans « al », on voit qu'un pictogramme est associé au nom de l'auteur. Cela signifie que son nom est associé à un idal. Tapez votre nom dans la barre de recherche. Une liste de formes auteurs associés apparaît. Choisissez les formateurs qui vous correspondent. Il vous suffit de valider ou non en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez visualiser les publications. Associé à chacune des formes auteurs, vous pouvez sélectionner les publications qui sont les vôtres ou choisir toutes les publications si elles correspondent. Pour créer votre CV, connectez-vous tout d'abord. Une fois connecté, allez dans « Mon espace, mon CV, mes publications ». Le CV dans HAL permet d'afficher de façon dynamique la liste de vos publications qui seront classées par type de document. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez montrer. La page a une adresse unique et pérenne. Complétez le formulaire qui vous est proposé avec un titre, un texte d'introduction où vous pouvez présenter vos fonctions, votre laboratoire de recherche, etc. Sélectionnez ensuite le type de document que vous souhaitez voir afficher, article dans des revues, communication dans un congrès, etc. Choisissez ensuite les métadonnées extraites des dépôts, si vous souhaitez voir apparaître les disciplines, les mots-clés, les métadonnées extraites du compte, c'est-à-dire la photo, etc. De l'idal, attention, votre idal, bien sûr, est à créer avant votre CV ou encore de widgets extérieurs tels que un compte Twitter ou Facebook. N'oubliez pas d'enregistrer toutes vos modifications, et ensuite, vous pouvez consulter votre CV. Pensez donc à bien mettre un titre, à faire une introduction, choisir de mettre une photo ou pas. Vous voyez ici les métadonnées, donc les disciplines, les années, les identifiants-chercheurs, les mots-clés, le classement des articles dans des revues, communication dans un congrès. La part chercheur est un élément de votre identité numérique. Vous pourrez coller, copier l'URL et signaler votre CV sur le site web de votre laboratoire en signature de vos mails, dans vos profils, sur les réseaux sociaux de chercheurs. À partir de mon espace, vous pouvez modifier votre profil, votre IDAL, votre CV. Connectez-vous et ensuite, allez dans mon espace et sélectionnez « Modifier mon profil ». Vous pouvez ajouter des informations complémentaires sur votre compte CCSD. Vous pouvez aussi modifier et actualiser les informations de votre profil HAL. Une fois modifié, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe. Si vous avez oublié votre logging et mot de passe, vous pourrez les retrouver avant de vous connecter, bien sûr, à partir de connexion. Nous allons maintenant regarder comment modifier votre idal. À partir de mon espace, mon idale, vous pouvez ajouter ou supprimer des identifiants externes, retirer les formateurs associés. Bien sûr, après toute modification, n'oubliez pas d'enregistrer ces modifications. Toujours à partir de « Mon espace », vous pouvez modifier ou compléter votre CV. N'oubliez pas, si vous ajoutez ou enlevez certaines choses, de les enregistrer.